je viens vous présenter mon livre Ourobouros, l'histoire d'une tranche de vie alors dans quel sens il se tourne c'est vrai que normalement un livre euh, ça se lit euh, dans le sens euh, vertical en mode portrait et donc là on imagine que euh, la couverture elle est comme ça Mais en même temps la couverture on peut l'avoir en, en mode paysage et pourquoi déjà dès le départ euh, cette euh, configuration là c'est parce que le livre est fondé sur euh, des allégories des métaphores des symboles et des jeux de mots de tout ce qui tourne des cercles et dès le départ bah, vous avez un livre et vous êtes déjà en train de tourner l'objet les pages tourner la couverture c'est déjà le mot de tourner donc on est déjà dans une première mise en abîme toute l'histoire du livre est fondée sur la mise en abîme la mise en abîme je vous rappelle ce que c'est c'est une figure de rhétorique qui permet une figure de style qui permet de d'enclencher de, d'imbriquer les choses dans les choses dans les choses c'est ce qu'on voit ici avec le, le serpent qui se ment à la queue pour information, le titre Ouroboros, qui est un nom à accouché dehors, je, je le concède, euh, est un mot grec qui signifie celui qui se mord la queue. Donc, effectivement, c'est la définition du concept du serpent ou du chien qui se mord la queue. Donc, on représente le serpent qui se mord la queue. J'en ai créé euh, une illustration graphique euh, de, ma, de ma composition. De toute façon, toute la couverture, c'est moi qui l'ai réalisé euh, puisque je suis euh, graphiste euh, initialement, et euh, j'ai adoré y mettre euh, plein d'éléments euh, symboliques. Euh, déjà, on peut voir que euh, la, la couverture est blanche et noire majoritairement, donc blanche pour le recto et noire pour le verso. Euh, elle est tranchée comme ça parce que euh, tout est fondé sur euh, la dualité qui est aussi euh, le thème de prédilection de mon concept euh, lié à mon nom d'auteur, de, de, qui est Manichéo, et euh, qui est euh, au-delà de la définition euh, manichéenne euh, d'une division, euh, d'un affrontement entre le blanc et le noir, entre les forces obscures et les forces de lumière, euh, entre euh, euh, voilà, les, les, les pôles qui s'affrontent. Moi, j'ai plutôt une dimension à vouloir... Euh, créer des ponts entre les deux et euh, définir le, le, la zone de gris qui existe entre ces euh, deux, euh, deux forces qui sont euh, censées s'affronter. Donc, euh, euh, c'est pour ça que mon logo, d'ailleurs, est un, est un yin et un yang. On, on le voit un petit peu ici, on le voit mieux euh, à la nu. Un yin et un yang euh, euh, avec les symboles euh, masculins et féminins qui sont euh, tirés des des points qui émergent de chaque polarité. Euh, et, euh, et donc, le noir et le blanc, bah, c'est aussi une alternative, une alternance, c'est-à-dire on passe de l'un à l'autre. Ça fait euh, l'effet euh, euh, sinusoïdal. Et dans cette, dans cette idée d'un effet sinusoïdal, ça reprend, ou parabolique, ça reprend euh, euh, cette ligne qu'on voit ici, cette ligne principale là, qui est faite de mouvances de ratures de rayures de griffures euh, puisqu'en fait elle représente euh, euh, la ligne de euh, la temporalité de la vie humaine c'est à dire euh, de début vers la fin puisque euh, le sujet principal euh, qui est abordé dans le livre euh, et euh, ce qui est d'ailleurs souvent mal compris par certains lecteurs euh, et l'idée de, euh, de cercle continu et éternel, donc c'est une, une boucle et c'est une idée de réincarnation. Les personnages se réincarnent dans les animaux euh, totems du, duquel le caractère se rapproche le plus. Donc ici, on a cette, euh, euh, cette ligne temporelle, cette, cette, cette ligne de vie. Euh, et c'est pour ça que aussi le sous titre c'est l'histoire d'une tranche de vie, puisque euh, la tranche de vie c'est euh, un segment d'une vie et comme euh, euh, on peut imaginer que euh, la recherche de vie éternelle est fondée sur euh, l'idée que la vie n'a pas de fin, euh, ou est une boucle, euh, la tranche de vie c'est euh, la, la photo, le, le polaroïde d'un moment donné dans la vie du personnage principal. Et le personnage principal en fait c'est le livre lui-même et c'est euh, la famille elle-même. Donc là on voit cette euh, ligne de, de vie. Chronologique, donc du début vers la fin, et on voit plusieurs choses. Déjà, on voit ce premier euh, système euh, visuel euh, qui est, euh, on va dire, un effet visuel euh, assez euh, intéressant, puisque on peut voir cette euh, mise en abîme, cette euh, implication à, à plusieurs niveaux. Déjà, il y a, il y a, il y a quatre cercles 1, 2, 3, 4. Donc, il y a des cercles à quatre niveaux. Et quand on connaît un petit peu euh, le, le, le symbole euh, du chiffre 4 et des niveaux, on sait qu'il y a 4 euh, quatre, euh, euh, quatre éléments, euh, qu'il y a euh, quatre saisons, quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Euh, que le chiffre 4 est très important dans toutes ces, euh, dans toutes ces symboliques euh, temporelles, qu'on le voit aussi dans euh, le bouddhisme et les quatre euh, stades d'évolution euh, bouddhique, euh, qu'on le trouve aussi dans dans l'alchimie et le grandeur et les quatre éléments euh, euh, des, des, des stades d'évolution aussi de l'alchimie. Donc c'est quelque chose qui est toujours euh, voilà très très fort et j'en oublie je pense euh, par rapport à l'époque où j'ai écrit le livre et, euh, et réalisé la couverture. Donc il y en a quatre ici. Il y en a quatre ici. Ce qui va aussi être euh, amusant, c'est le le rapport que j'ai que j'ai fait avec les quatre O de Roboros. Il y a quatre O, il y a O O O O. Donc ça veut dire qu'il y a quatre déjà cercles qui sont euh, imbriqués dans le mot et dans le titre Roboros. Et donc on les voit ici, ces quatre. Et quand je, quand je reviens sur ce euh, cette image là, elle peut être vue à deux, à plusieurs niveaux. en plat, voilà, c'est un niveau plat, ça fait effectivement l'effet euh, d'ondes euh, qui se propagent à l'infini comme si euh, une goutte était venue taper euh, une surface liquide euh, et euh, que cette goutte avait euh, euh, propagé ses ondes jusqu'à l'infini. La goutte étant, dans le symbole de ce que je veux définir et mon concept, euh, l'unité d'une individualité, donc une unité euh, individuelle d'une personne, c'est-à-dire euh, moi, je, euh, euh, l'âme voilà, d'une la, la personne, euh, d'une personnalité, d'une un, euh, conscience. Et bien cette personnalité, au moment de l'impact sur la surface plane, va créer une onde de choc. Et cette onde de choc, cette onde tout court, cet épicentre, est pour moi le moment où, à la naissance, tout est vérité et tout est euh, une situation euh, claire, euh, nette, intègre et, euh, et, et, et divine presque. Puisque tout est absolu à ce moment-là. Il y a le potentiel de l'avant et de l'après, et c'est un moment qui est un moment voilà, d'explosion, un moment d'impact, d'impact impactant donc cette naissance elle va proposer pourquoi le rapport entre la goutte de liquide la goutte d'eau et le reste c'est aussi le le le symbole que à la matière liquide c'est-à-dire l'eau la mer par exemple c'est toute la notion que l'inconscient collectif et fondé sur l'idée des profondeurs, de la mer, des, de, de, des sources, et euh, l'idée que, tu euh, vois, c'est très... Euh, voilà, c'est lié aussi au... Au liquide amniotique maternel. On sort d'une certaine euh, tranquillité de l'esprit et de l'âme pour aller dans une autre condition qui est la vie euh, sur Terre avec toutes ces questions et tout, tout l'impact que ça, que ça a. Et effectivement, on peut imaginer aussi, dans l'idée de l'inconscient collectif, que l'unité... D'une goutte, va, va venir se remplir dans l'inconscient collectif, dans la, la totalité qui est cette euh, mer euh, d'eau, et qui va représenter en fait le retour vers le divin. Donc, cette idée, on a toujours un retour vers l'unité. Donc, tous ces éléments sont, on les retrouve dans le roboros, dans le yin et yang, euh, dans l'idée euh, alchimique euh, de la création euh, du grand œuvre et, euh, et de sa transformation du passage d'un état à l'autre puisqu'il y a aussi cette euh, idée de transformation en passant par les phases de euh, euh, transformation euh, euh, que la pierre philosophale permet de, de, de, de faire pour devenir soit le plomb en or, soit un être brut se transformant en un en être, être, être éclairé et divin euh, que propose l'alchimie euh, philosophique. Voilà, en résumé... Euh, de ce que moi j'en ai euh, compris euh, de mes euh, recherches et de mes euh, compréhensions et de mes liens entre les, et, et interconnexions entre les concepts. Euh, voilà, cette idée-là où on entre dans la vie, il y a déjà des premiers euh, mouvements, euh, euh, des premières ondes, bonnes ou mauvaises, et euh, on voit aussi, euh, pour revenir à cette idée qu'il y a plusieurs plans et plusieurs niveaux, donc il y a cette idée de cette onde qui va se propager à l'infini, donc sur un plan Lisse, un plan euh, à, à niveau. Et il y a aussi cette idée d'une perspective. Et quand on le voit comme ça, le, le, le roboros, effectivement, on, on voit une sorte de tunnel à plusieurs échelons. Alors le tunnel euh, avec la perspective, on sait pas si c'est euh, euh, de partir du grand pour aller au détail, mais au petit, de l'infiniment grand, donc le macro vers le micro, vers le micro, donc l'infiniment petit. Et puis il y a cette idée de perspective aussi où il y a des différences d'échelons, voilà, des échelons, euh, des chevrons aussi. On voit les chevrons euh, qui correspondent à, à une sorte de cadran solaire, une cadre, de cadran euh, de montre, d'horloge, euh, du temps qui est espacé et qui permet effectivement de montrer euh, cette idée de temps qui passe voilà tout ça c'est représenté dans ces, dans ces symboles là et on voit également quand on arrive ici que ça crée un premier mouvement et de la vie après elle, elle continue à, à avancer à se déchirer etc Donc ça c'est la vie de, de, de, des personnages principaux du du livre et de ceux qui sont actifs dans leur recherche de solutions pour sortir, sortir de leur brosse. c'est tel que moi je le, je le définis et là on voit en filigrane en, en fond on voit une foule qui attend et ça c'est plutôt pour moi les, les personnes qui ont plutôt ca le caractère ou la tendance à, à attendre de, de ce qui se passe et que la mort arrive euh, sans avoir donné euh, bah, l'impulsion euh, à leur vie pour pouvoir euh, avoir une vie euh, consciente concrète euh, et euh, avec du sens et quand je dis sens on est déjà dans le sens de mouvement et de direction. La direction. Le sens, c'est à la fois la direction et en même temps, c'est le fond de ce qu'on veut mettre en direction. Ici, on voit le mot « ouroubouros » écrit dans l'alphabet grec. On voit ici le mot « hom »,« om qui est le son primordial euh, chez euh, les bouddhistes principalement euh, ce son qui serait à, à l'origine de la création de l'univers donc on est encore dans cette idée que le son la vibration l'onde serait à la création de l'univers donc ça revient à l'idée de mon impact tout à l'heure qui crée des ondes euh, qui est aussi une représentation euh, cosmogonique et euh, dans l'idée que euh, on, on va vers cette création de l'univers avec la, la propagation euh, des ondes qui euh, serait dans cette idée du big bang de toutes les rayures et les ratures qui sont les, les failles de la vie dans lesquelles on les cicatrices de la vie dans lesquelles on, on avec lesquelles on se forme et on, on avance quoi euh, donc c'est pour ça qu'il y a toute cette côté euh, euh, rature avec, avec du, de la chair, c'est la tranche de vie, comme euh, dans l'histoire, quand vous la lirez, vous comprendrez le rapport qu'il y a avec le cochon, et la tranche de la tranche de, de porc et la tranche de cochon, la tranche de, euh, tranche de, de, de jambon, et ça rappelle effectivement ces couleurs chair, euh, de la chair humaine et de la chair animale, voilà, avec toute la violence qui va avec. Là, effectivement, il y a encore marqué Ourubouros sans filigrane, avec les O et les B donc on voit, Là, il y a marqué tranche de vie, donc euh, avec la vie. Donc, on comprend que c'est la ligne de vie, avec sur, sur des lignes justement. Avec des lignes dans un sens et dans l'autre. Des sillons, voilà, des sillons. D'ailleurs, je parlais de l'ellipse aussi. C'est pourquoi est-ce que euh, tout ça, c'est pas explicite. C'est que l'ellipse fait partie de, euh, du concept du, euh, de l'ouvrage. Même dans les, dans les pages, il y a énormément de jeux de mots. Et parfois, les, les jeux de mots sont ellip elliptiques, c'est-à-dire qu'ils sont elli ou ellipsés. Pour comprendre les choses entre les lignes, bah, parfois il y a des choses qui sont pas clairement explicites. Et ça rentre dans le concept aussi de la narration que j'ai voulu faire de, de Roboros et de sa façon de, de, de raconter l'histoire. Si on regarde en détail le titre Ouroboros qui est ici, on va voir que le premier O contient la tête d'un serpent. Donc c'est le petit O qui correspond aux différents serpents qu'on a trouvé ici. Donc le petit, le, petit, le petit O ici. Et en fait, tac, tac, tac, tac, tac, le S, à nouveau, recontient la tête du serpent. Parce que le S, en fait, si on le prend en termes de, de courbe, ça reste un, un O qui s'est ouvert. Donc ça veut dire qu'en gros, si on part du principe que le robot, c'est un cercle vicieux dans lequel on tourne en boucle, c'est l'idée que j'ai voulu développer dans mon, dans, mon, dans mon livre, dans mon, dans mon histoire. La narration qu'on comprend sur la couverture dès le démarrage implique que même le titre part d'un problème qui, au départ, est une rumination, tournée en boucle, pour que l'apprentissage lié à la conception et à la compréhension euh, de ce que le message initiatique euh, prodigue dans l'histoire. Nous amène à la compréhension de pas mal de choses. Nous, je dirais lecteurs, euh, euh, êtres humains qui sommes euh, dans cette problématique euh, de l'euroboros et de, de la rumination, de la boucle et de euh, le fait de tourner en rond qui implique beaucoup, beaucoup de choses, même en psychanalyse. -dire, pour moi, c'est aussi euh, une dimension psychanalytique le retour à l'essentiel, le retour à l'innocence, le retour à, à, à la chose. Euh, principal que l'on est euh, au-delà des masques et, des, euh, et des, euh, des des choses qui nous euh, qui, qui nous, nous couvre euh, pour nous cacher euh, pour cacher son propre son, son réel moi surtout ce travail euh, que l'on fait en, psy en psychanalyse de euh, de revenir toujours à, à l'essentiel du euh, du problème et surtout euh, tourner en rond euh, euh, par, par en répétant, en respiquant, en en essayant de dénouer à chaque fois les nœuds qui sont euh, euh, les points de nœuds. Il y a toujours un nœud avant l'autre. Donc il faut toujours revenir, revenir, revenir jusqu'à trouver euh, l'essentiel. Tout ce qui est lié à, à, la, à la définition de, de, de l'identité et l'individualisation de, de son être. Voilà. Et donc là, effectivement, c'est pour symboliser qu'une situation fermée, à la fin de l'histoire... On a réussi à aller vers une situation qui s'est libérée. Le serpent s'est libéré. Donc, le personnage principal ouvre l'espoir d'une certaine libération. Et si on va derrière, on retrouve euh, la couverture euh, en négatif par rapport euh, au positif qui était blanc. Euh, donc, c'est le Yin le et Liang qui est représenté et on y retrouve euh, les cycles de, de, des, des rayures et des ratures. Le reste est formel pour qu'on puisse avoir quand même un petit résumé. Et si je vous le résume, comme dans les quatre eaux qu'on observe, les quatre cercles visuels qu'on observe, il y a quatre niveaux de lecture. Puisqu'effectivement, pour reprendre les quatre eaux dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi... Si on reprend... Il y a euh, cette petite euh, ritournelle ce, ce gimmick qui revient à chaque fois. Il était une fois, donc une première fois, ça fait une fois. Puis une seconde fois, donc une deuxième fois. Encore une fois, donc troisième fois. Et peut-être pour la dernière fois, quatrième fois. Donc c'est-à-dire qu'effectivement les quatre cercles de départ, les quatre O, sont re, remis dans le texte sous forme de quatre euh, quatre euh, temporalités. Ces quatre temporalités correspondent à quatre niveaux de lecture, mais aussi quatre niveaux euh, d'avancée dans l'histoire, où il y a quatre, euh, quatre phases euh, liées à la réincarnation des personnages dont j'ai parlé. Euh, et il y a aussi euh, euh, quatre, euh, quatre refrains. Est que est, il est abordé sous forme de refrain, c'est un petit refrain, c'est une petite de tunnel, et cette, cette, cette, cette, euh, ce paragraphe-là revient quatre fois, dans l'histoire. Si je résume, c'est donc... Euh, on sonne à la porte. Deux policiers ramènent Roxette. Toute sa famille la prévient du sort qui l'attend si elle continue dans ce sens. Elle est tout le contraire de son frère jumeau Léo, qui lui est calme et serviable. Comme elle a un sacré caractère, et qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Elle tourne en boucle dans sa logique. Et ce qui devait lui arriver, arriva. Le principe M d'un neuroboros, c'est quand on est pris dans un cercle vicieux, dans une dans une dans une boucle dans dans laquelle on n'arrive pas à sortir. Donc c'est pas une c'est pas une spirale parce une spirale une sortie, un début une fin c'est c'est c'est ça, ça ça part quoi, ça bouge quoi. Alors là le le le neuroboros c'est bloqué quoi, c'est un niveau de compréhension, c'est un niveau d'apprentissage, on est bloqué sur cette phase là. et Donc pour moi casser un ou en sortir ça voudrait dire passer d'une phase à l'autre pour revenir vers l'avant ou vers l'arrière vers l'avant on reviendrait à son unité donc c'est un peu le travail qu'on fait en bah, dans toutes les problématiques de développement personnel et d'alignement et de, euh, de recherche de son euh, moi euh, principal premier à l'origine de ce qu'on est euh, avant d'être euh, va dire euh, altéré par euh, par, la, par la vie et et c'est bien sûr, hein. lorsque l'on euh, va vers l'extérieur et que l'on se dirige de plus en plus euh, vers euh, l'absolu, euh, vers le divin et vers euh, le, le, la, la totalité comme une unité. Comment on casse un euroboros, comment on en sort Pour moi, il faut avoir fait suffisamment le tour de la question pour l'avoir digéré et lorsqu'on a compris, pourquoi on tourne en rond On arrête de tourner en rond et on passe au niveau inférieur, qui est en fait le niveau supérieur, puisqu'on revient à l'essentiel. Voilà. Donc Pour moi, la solution de casser un euroboros, de sortir d'un cercle vicieux, d'une problématique qui nous prend la tête à tourner en rond, c'est comment eh ben C'est en, en réussissant à faire. Le tour de la question. Et pour faire le tour de la question, il faut l'aborder. Il faut pas avoir peur, faut pas faire l'autruche, faut pas se laisser manger, bouffer par le stress, la peur, l'angoisse, la colère. Il faut réussir à trouver la sortie en ayant fait le tour de la question, c'est-à-dire en ayant trouvé toutes les choses qui permettent de se dire, ok, j'ai plus besoin d'être ancré dans... Routine dans euh, cette problématique qui me, qui me permettait de me sentir euh, dans ma zone de confiance. Voilà. C'est une façon de sortir de sa zone de confiance et de faire confiance à se dire Ok, j'ai okay, compris. Je, là, c'est bon, c'est digéré, je passe à autre chose. Voilà. C'est un, un, euh, un vrai travail à faire parce que euh, c'est assez difficile de, de se dire Je passe à autre chose finalement. C'est difficile de. De faire un deuil d'une idée, d'une situation, d'une personne et de passer à autre chose. Voilà. C'est le gros le gros défi d'un neuroboros c'est de réussir à, à passer à autre chose.